Il y a un grand malentendu quand on se lance dans un business de coach. Je le vois, je le constate tous les jours avec les prospects, les clients euh, que je coach Il y a ce côté, je me lance dans le coaching parce que j'aime coacher. Et en fait, quand je me lance, je me rends compte que je passe ma journée à faire des publications sur Instagram, à devoir faire des vidéos, des tunnels de vente. Ce n'est pas du tout la raison pour laquelle je me suis lancé dans le coaching. Et euh, bah, je vous comprends, je vous comprends parce que c'est assez troublant, surtout si vous n'aimez pas le marketing. Moi, j'ai la chance d'aimer le marketing, donc ça m'amuse. Mais pour vous, ça peut être beaucoup plus troublant. Et du coup, le risque, c'est qu'on se lance, qu'on voit qu'on n'a pas de clients, et du coup, on coache de moins en moins. Et comme on coache de moins en moins, bon, on aime de moins en moins euh, l'activité de coach, il y a le stress financier, etc., etc. Et ce que je vais vous expliquer euh, bah, peut vous aider à ne pas abandonner, tout simplement, euh, parce que je vais vous aider, j'espère, à comprendre ce qu'est un business de coach. Le coaching c'est qu'une partie infime de votre quotidien. Alors quand je vous dis ça, vous allez me dire ah bah en fait si c'est ça je ne vais pas me lancer. Si c'est pour que je fasse ma vie sur l'aspect entrepreneurial de la chose. Sauf que aujourd'hui vous pensez que vous n'aimez pas certaines choses parce que vous voyez ces choses là sans leurs inconvénients, euh, sans leurs avantages. Vous voyez les inconvénients sans les avantages. Ou oh, encore que je trouve une photo à publier sur Instagram. Mais vous ne voyez pas les avantages qui sont que ça inspire les gens, ça aide les gens, qui, euh, certaines, gens certaines personnes qui n'ont pas les moyens de vous payer et puis ça va vous amener des prospects et ça va vous amener des clients. Euh, vous voyez, regardez les marketeurs qui publient sur les réseaux sociaux. Personne ne le ferait s'il n'y avait aucun avantage et que des inconvénients. Et ce que je peux vous dire, c'est que tout challenge, et c'est ce qu'on fait avec nos clients, hein, c'est de vous aider à aimer l'étape qui précède le fait de coacher. Si je prends un exemple, c'est la parentalité. Voilà, je suis papa d'une fille de deux ans maintenant. Euh, moi, ce que j'aime le plus, c'est jouer avec elle. Mais j'ai appris à aimer changer les couches, à donner le bain, à faire à manger pour ma fille. Au départ, j'étais en mode, « Oh, bon, être papa, c'est se réveiller la nuit. » Mais en fait, je trouve même du plaisir à me réveiller parfois pour aller retrouver ma fille. Même si le matin après je suis fatigué et du coup, bah, c'est pas fun. Et puis, ce que je pensais aimer finalement n'est plus forcément ce que je vais aimer. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit que ce que j'aimais c'était jouer avec ma fille. Bah, c'est pas si vrai que ça. Quelquefois, je préfère euh, discuter avec elle, euh, même si elle est encore jeune, que de jouer avec elle. Et en fait, nos besoins, nos envies vont évoluer. Si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans un business de coach, parce que vous aimez coacher, je peux vous dire déjà plusieurs choses. La première, c'est que vous allez apprendre à aimer tout ce qui est marketing et vente. Pourquoi Parce que vous allez trouver du sens à le faire. Okay ce n'est pas juste changer une couche, c'est permettre à mon enfant de, de vivre en bonne santé, d'être propre. Okay et ce que vous aimez faire le coaching aujourd'hui, dans la forme dans laquelle vous voulez le faire, bah, je peux vous dire que ça va évoluer. Déjà parce que à force de coacher, vous allez vouloir coacher en groupe. Et puis, ce que moi j'aime aujourd'hui faire, c'est coacher mon équipe, même si c'est quelque chose qui se développe et, et je n'ai pas encore totalement développé euh, à fond ce point-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais prendre plus de plaisir. Est-ce que c'est vrai je suis en train de prendre de plus de plaisir à coacher les gens dans mon équipe pour qu'ils aident mes clients que de coacher directement mes clients. Pourquoi Parce que je me rends compte qu'en passant une heure avec quelqu'un de mon équipe, euh, je peux potentiellement aider mes clients pendant 10 heures indirectement. Vous voyez le, le truc Donc ça, c'est important de comprendre les mécanismes très complexes et en même temps très fun du business. Tout n'est pas linéaire. Donc, si vous lancez, gardez juste ça en tête, persévérez. C'est normal si au début tout ne vous inspire pas, si ça ne correspond pas exactement à ce que vous voulez. Un peu comme je sais pas, le mariage, le couple, un peu comme certains sports, certains métiers, le fait d'avoir un enfant, tout plein de choses en fait. Et c'est ça aussi la beauté de ce qu'on fait, c'est là où bah, ça vaut la peine de se questionner sur son pourquoi sur pourquoi vous lancer dans le coaching. J'espère que voilà cette vidéo vous euh, inspire, vous fait réfléchir. Et si vous voulez aller plus loin, bah, vous savez euh, comment faire. On a un programme d'accompagnement, il y a un lien en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui présente le programme coach en mission. Et si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de faire un appel à vous. A très bientôt, ciao Bonjour, euh, je suis Ouli euh, Balza, je suis euh, coach et entrepreneuse. Et euh, du coup, j'aide euh, des personnes qui ont besoin de mieux se connaître, qui ont besoin de gagner confiance en elles et qui ont euh, quelque chose de singulier en fait. Et euh, je les aide à, à trouver un projet dans lequel elles peuvent mettre ça en œuvre et euh, comment elles peuvent aussi euh, créer de l'impact à partir de qui elles sont. Alors d'ici la fin du programme Ascension, mon objectif, c'est vraiment de développer déjà mon, mon chiffre d'affaires. C'est pour ça que j'ai rejoint euh, le programme. J'aimerais aussi continuer à grandir en termes de création d'offres, créer une offre de groupe et puis animer des ateliers, structurer mon business et voilà vraiment continuer à prendre confiance et apporter plus de valeur encore à mes clients. Alors ce qui m'apporte le plus depuis que j'ai rejoint le programme Ascension, c'est vraiment euh, la dynamique de groupe déjà, parce que je trouve qu'on arrive vraiment à s'entraider et puis le fait d'être ensemble dans une sorte de challenge collectif, c'est euh, très stimulant. Et ce que j'apprécie aussi, c'est euh, justement de me faire challenger par, par LinkedIn sur certains sujets. Et euh, par exemple, au départ, je ne voulais pas faire de vidéos et finalement, je me suis prise un peu au jeu et j'ai produit euh, des vidéos euh, tous les jours sur, euh, sur Instagram. Et, euh, et en fait, c'était très chouette de pouvoir se, se dépasser et, et de voir aussi les fruits de, de ce travail.